Donald Trump va-t-il être inculpé Est-ce qu'il a réellement dérobé des documents De quel ordre Et dans quel but Y a-t-il vraiment des documents compromettants concernant la famille Macron Et ont-ils de quoi s'inquiéter Est-ce que la sécurité du pays est compromise Et quelles conséquences cela aura dans le monde politique Et dans le monde économique Alors Trump a de fortes chances d'être inculpé dans l'avenir. Mais on a quand même l'impression qu'il s'en sort plutôt bien et qu'il est... Vraiment évident qu'il a plus d'un tour dans son sac. Alors qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, cet homme est multimilliardaire, il a été président des états unis il vient de gagner une procédure de manière assez floue. Donc il a quand même pas mal de ressources pour s'en sortir. Alors va-t-il vraiment s'en sortir Va-t-il vraiment être inculpé Que dit la voyance à ce sujet Bonjour à vous qui croyez à l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sarah -El, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat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 Ces documents, d'après ce qu'on me dit, servent à faire chanter les gens les plus puissants de ce monde. D'un autre côté, on me dit qu'il a des documents compromettants sur la famille Macron, mais bon, je ne sais pas ce qui serait le plus inquiétant, qu'il y ait quelque chose de compromettant ou qu'il n'y ait rien de compromettant. En fait, une étude a été faite comme quoi les dirigeants qui étaient très très droits dans leurs bottes étaient tous des dictateurs. J'ai nommé Hitler and Co. Donc, il y a des choses compromettantes, ça paraît presque évident. Le seul problème, c'est que ça lui donne la possibilité de pouvoir faire chanter les personnes les plus puissantes de ce monde. Et donc, ça lui donne un pouvoir très puissant. Donald Trump sait qu'il y aura une réorganisation politique et économique mondiale et il doit se protéger financièrement et matériellement pour être tranquille. Il est dans la logique des choses et en tant qu'humain d'avoir peur de perdre ce qu'il possède, ce qu'on possède. Alors, des personnes comme vous et moi... Hein, à notre niveau, on se dit toujours « Ouais, il a assez d'argent pour vivre, lui et toute sa génération à venir. » Mais en fait, la plus grande peur des gens de pouvoir et d'argent, c'est de perdre leur pouvoir et leur argent. Et ce qui les rend relativement parano. Par conséquent, on parle d'un homme qui veut se protéger et on me parle de se protéger d'une femme surtout. En fait, cet homme ne sait pas se comporter avec les dames. C'est ce qu'on appelle communément un gros lourdeau et plus si affinité. Malheureusement pour lui, certaines femmes, ont énormément de pouvoir dans le monde. Et même avec elle, il ne sait pas se comporter. Et je vois une femme qui essaye de lui faire du tort. Et certains documents qu'il a en sa possession sont en rapport avec cette femme pour pouvoir la faire chanter. Évidemment, il n'y a pas que ça. En plus, il y a des documents concernant la sécurité du pays. Mais bon, en tant que président des États-Unis, ou en tout cas ancien président des États-Unis, il y avait accès. Il aurait pu prendre des photos, il aurait pu s'envoyer des copies, comme il voulait. Donc on a quand même cette impression qu'il a voulu que le monde entier sache qu'il ait ces documents compromettants en sa possession. Et concernant les documents en rapport à la sécurité du pays, je le vois toujours penser à sa protection. On parle de lui comme de quelqu'un d'assez malsain, qui a des intérêts financiers énormes concernant ses documents. Il les a dérobés aussi pour tourner la page et pouvoir atteindre ses objectifs tranquillement, donc pour devenir intouchable. Il va aussi s'en servir pour revenir en tant que président et que personne ne puisse l'empêcher de le faire. Alors, est ce qu'il va y arriver, c'est encore une autre histoire, mais donc ces documents lui servent de bouclier. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes à cause de ces documents, comme par exemple la famille Macron En fait, Brigitte Macron, elle aussi, elle a le bras long. Elle va trouver un arrangement pour que ce ne soit pas divulgué. Elle sera obligée de collaborer et ils vont trouver une solution, mais ce ne sera pas de gaieté de cœur. Mais lui a besoin de se protéger. Et ces gens-là vont lui ouvrir des portes pour se protéger. Il y a un changement qui va opérer, qu'il a envie d'opérer, qu'il a envie de faire. Il aura besoin de ressources et ce couple-là va lui procurer ses ressources. Évidemment, il n'allait pas trouver les documents chez lui. Hein, les, je veux dire, je les vois loin, peut-être dans un coffre, loin de chez lui. Il est en collaboration avec quelqu'un à l'étranger, où il a les a cachés. Concernant ses problèmes, je vois toujours cette femme qui lui en veut énormément et qui pourrait le compromettre. Et il a voulu se protéger d'elle aussi en dérobant ses documents. C'est ce qu'on a vu. Hein. Mais apparemment, la femme dont il veut se protéger veut taper là où ça fait mal, dans le porte-monnaie. Alors c'est peut-être une autre femme, je pense à une autre femme. Et elle s'est rendue compte qu'il avait de l'argent en retrait. Donc elle voudrait éclaircir tout ça très rapidement. Elle voulait passer par la loi, mais maintenant, elle est un petit peu bloquée. Il lui fait du chantage. On aurait pu penser que c'est Brigitte et Emmanuel Macron dont on parle, mais il a énervé beaucoup de femmes et beaucoup de gens dans sa carrière. Et c'est vraiment un affront à la gente féminine, cet homme-là. Il y a même un livre qui est sorti là-dessus, si ça vous intéresse, qui s'appelle « All the Presidents' women ». On a bien compris à qui on a affaire. C'est un magouilleur qui a plus d'un tour dans son sac. Mais aura-t-il de réels problèmes avec la justice, qui serait un juste retour des choses hein et ben Je pense malheureusement qu'il a une longueur d'avance, qu'il a une très bonne longueur d'avance. Il a dérobé des documents qu'il l'aident à se protéger. Ça lui permet de devenir intouchable. Et en plus, il les a mis en sécurité. Son ancien partenaire, Jeffrey Epstein, associé aussi et pourtant milliardaire, il a été arrêté. Il s'est suicidé dans sa cellulée. Vraiment l'impression. J'ai vraiment l'impression que ça l'a vraiment touché. Et qu'il s'est rendu compte que tout le monde pouvait se faire choper. Donc il a senti le vent tourner. Et pour se protéger, pour être tranquille, il a dérobé des documents. Je vois bien que Joe Biden est énervé, mais même lui va tourner le dos à Trump et couper avec lui. On se croirait dans un film américain, mais sans le happy end. En tout cas, rapide, réactif, intelligent et maléfique, sans parler de son côté vicieux, pervers et narcissique, voilà un homme qui a tout pour plaire et surtout pour se débrouiller, pour ne pas être inculpé. Il tient les gens qu'il faut pour s'en sortir. Et là, vous n'avez peut-être pas aimé ce que je vais vous dire encore une fois, mais même au niveau de la santé, dans les années à venir, je vais voir à un donné hospitalisé et il s'en sort très bien. Je le vois sortir grandi et renforcé. Donc apparemment, on ne se débarrassera, on ne se débarrassera pas de lui si facilement. Et il a l'intention de rendre les gens les plus puissants de la planète des marionnettes entre ses mains. Et il a l'air d'y arriver. D'ailleurs, si Joe Biden stresse à ce point-là, et qu'il a envoyé le service secret, c'est parce qu'il a peur et qu'il sait qu'il y a des documents compromettants pour lui aussi. Et il sait que Trump les tient. En revanche, on me dit qu'il tourne le dos au nouvel ordre mondial.